Allez, cours ah, arrête Je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je vous recommande de vous mettre dans le noir, puisqu'aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur Poppy Playtime, <rire> je ne connais pas ce jeu. Mettez-vous vraiment dans le noir, je compte sur vous. Et n'oubliez pas le pouce bleu et on va sélectionner Chapter 1. J'aime bien Poppy Playtime en tant que ancien employé de la Playtime Corporation et on retourne finalement dans l'usine plusieurs années après que tout le monde est disparu. Alors pourquoi on y retourne si tout le monde est disparu? Il faut être complètement con. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. Et elle est la première dame vraiment intelligente dans le monde. Une petite fille peut parler avec elle. Poppy lui donne ses réponses. Elle est la première dame qui peut avoir une conversation avec un enfant. C'est difficile de croire. Juste watch. Super, donc c'est. Poppy Playtime! Poppy est euh... aussi lovable que une vraie fille. Et elle parle comme une fille. Je déteste ça! Hey. Oh, 6 euros just like you. Ouais Ouais And If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just 2,99 a person. <rire> tout le monde pense que le staff a disparu il y a 10 ans. Nous sommes encore là. Trouve la fleur. Uh -huh. Bienvenue Nous sommes dans l'usine. Je ne sais pas si on peut interagir avec tout ce qu'on veut, mais en tout cas, nous sommes rentrés dans cette usine. Et ça, c'est cool. Oh non. Oh non. Vous savez, je suis, je suis déjà tétanisé, les gars. Vous avez entendu à droite J'ai récupéré une cassette. Je peux peut-être la mettre dedans. Non. Rouge, bleu, jaune. Rose. Bleu, mauve, bleu, jaune. Vert. Il faut regarder au sol c'est sûr La réponse est au sol c'est sûr Ou alors j'ai pas le choix il faut que j'aille là-bas Mais j'ai pas envie d'aller là-bas Pour des raisons somme toute évidentes. On peut pas aller là Bah mais c'est évident faut aller là-bas Mais tu crois vraiment que je vais aller là-bas moi Oh putain c'est un train qui tourne depuis tout à l'heure Ok Attends on peut fermer la porte ou pas Super Je sais pas si c'est le meilleur move On peut pas allumer une lumière Mec il va nous arriver une dinguerie On va rien comprendre frérot Oh mais y'a rien à faire ici Ce train il sert forcément à quelque chose C'est le code C'est le code putain Regardez Vert Rose Jaune Rouge Ou alors c'est l'inverse Vert Rose jaune, rouge, vert rose jaune, rouge Et je me sens tellement frais mec bonjour, un ordi une cassette ok j'ai récupéré une deuxième cassette qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas Il est en train de nous expliquer comment ça fonctionne ce truc là là. Le début des problèmes Le début des problèmes Alors je peux faire des trucs sympas comme on a vu Genre Je peux prendre des objets D'accord Là je mets ma main là Je suis en boss Quelle erreur. Quelle erreur. Mais putain Mais... Eh quand j'étais plus jeune j'avais beaucoup moins peur quand même de ce genre de jeu. Je, Je suis terrorisé frérot. Je suis terrorisé frérot. Oh je suis terrorisé mon pote Ok il me drop une clé Je prends la clé Merci J'ai une clé C'est cool Faire fermer. Hein. Oh ta mère la pute! Oh putain, je suis un gogol Je suis un vrai gogol Je viens de comprendre. Et là. On va revenir là et tu vas voir que le truc va plus être là. Mais bien sûr. Tellement prévisible ce jeu. Tellement prévisible ce jeu de merde Putain Évidemment qu'il est plus là Mais c'était sûr C'est complètement con Je le savais Je le savais J'ai entendu des bruits de pas Mais c'était... C'était mes bruits de pas à moi. Make a friend. Oh non. Ne pas entrer. Ok. Mais quelle idée Quelle idée de venir Allez, cours ah, arrête Purée 2 Qu'est-ce que c'est que ce bail Ouais bah regarde, je vais mettre la cassette, j'imagine. Même pas. Bonjour. Hé. Hey hein Il y a un truc que je comprends pas. Depuis tout à l'heure, il veut que je mette une main rouge, mais j'ai pas de main rouge, frérot. J'ai que une main bleue, à moins que j'ai raté quelque chose. Euh, le code je sais plus c'est quoi. En tous les cas, il me manque quelque chose. Bah. Merde Oh merde ça Donc là j'en ai un deuxième à prendre, je sais pas où sont les autres, je veux pas descendre putain. Je veux pas descendre mon pote là, c'est l'atelier et tout. On va récupérer ça. On a le vert. Je peux ouvrir. Je suis un boss. Je suis un boss. Donc là... Ok. Plus que le jaune et le bleu. Deuxième main Nice Elle est plus petite la main droite oh, J'aime pas du tout On y va On y va hein <rire> Allez Oh mais si Regardez moi ce génie Je suis un génie oh, J'aime pas vraiment euh, Je peux être maître de mon corps ou pas Ok. Oh J'aime bien Make a friend. J'essaye de, de comprendre hein, ce qu'ils attendent de moi là. Donc pour ce faire, rien de mieux que monter en hauteur. Une cassette, parfait. J'ai pas de cassette, parfait. Il y a un trou ici. C'est pas grave, regarde bien. Hop là Est-ce que je suis pas un boss Regarde bien. Ah, je peux pas aller plus loin. C'est bien dommage. Je sais. Ah. Ok. C'était pas le meilleur plan à faire. Notre fondateur, Elliot, était un visionnaire. Il a créé une machine pour se faire un ami. La plus créative, impressionnante et avancée. Je peux pas appuyer parce qu'il faut du courant. Et pour du courant, il faut faire le truc que j'essaye de faire là-haut. Donc, c'est cohérent. Et là, est-ce qu'on peut peut-être aller là voir Non. Ok. Ce sera la suite là. Là, ce sera la suite. Ok, donc là, il faut qu'on monte les escaliers. Je suis stressé parce que je sais que maintenant, il nous poursuit pas le, le, le machin. Mais sauf que ça va être au moment où je vais m'y attendre le moins qu'il va apparaître. Et ça, c'est terrible. J'avais pas vu ça. Mais ouais, mon pote. Regardez bien. Je passe par là. Je passe par là et je vais là Et mec Je suis un génie mec Ah oh, ça fait du bien au cerveau de, de réussir des puzzles Et là je vais pouvoir appuyer sur le bouton en bas J'appuie sur le bouton Power off Non power Wesh Ça va pas à la tête eh ben tout simplement Quel débile Mais quel débile ma parole Mais voilà Je dois attendre et ça devrait ressortir par là je pense C'est où mes jouets Ah là Stylé ça Très très très stylé Ah c'est tout un processus hein. Ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie Alors que ça n'a pas de rapport puisque c'est pas du chocolat Mais euh... C'est à peu près le même délire C'est stylé ça en vrai hein. Ça en vrai c'est stylé Et voilà Nous avons un petit euh, marsupilami Viens voir bébé Voilà je l'ai pris <rire> Il me fait peur Et je le mets là J'sais un boss bon, il En vrai et ça vous le savez pas mais il m'a fallu 30 minutes Pour y arriver hein. mais bon au moins j'ai trouvé tout seul Et ça c'est pas mal par contre Cours D'accord Bah mec Euh Frère, et, et, euh, par contre Ah ouais <rire> En vrai je suis content de m'être fait choper pour voir Parce que mec Même si je savais que j'étais couille Le moment où, où ça crime là C'est un peu indécent quand même hein. Faudrait que j'aille euh, peut-être euh, là-dedans Allez on y retourne C'est reparti